un client qui veut la banane qui soit en coloration 4,4 Donc le tout c'est de bien piloter effectivement le nombre de colis à vendre à ce client-là. Ici on rentre 22, on 22 000 colis d'antilles toute la semaine. Nous avons un concept qui s'appelle la banane française qui permet de bien identifier notre banane avec un bandeau bleu, blanc, rouge et tout un dispositif de mise en avant dans les magasins de manière à ce qu'elle soit bien identifiée et bien différenciée de ses concurrentes et d'en obtenir une valorisation plus importante pour les producteurs. de conditionnement hein, collective. Ça a été effectivement un projet porté par euh, la, les producteurs de bananes qui permettra en fait de mutualiser euh, toute la, la chaîne de transformation et de conditionnement hein, de, de, de la banane plutôt que plusieurs petits, euh, petites stations de manière à optimiser les coûts, optimiser les moyens techniques et, et administratifs qui puissent permettre derrière d'avoir un produit de qualité uniforme, unique et pour être mieux distribué effectivement dans tout le circuit de commercialisation.